Et voilà, ça y est, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ensemble en compagnie de notre expert Toto Lastico pour vous parler des super commandos mandaloriens. On est un petit peu en train de vous gaver de la dernière vague, mais, mais voilà, hein, en même temps, on est parti sur, sur une nouvelle faction. Donc c'est normal qu'on y accorde un petit peu de temps. Bonjour Thomas, comment vas-tu ça va bien et toi ah Bah écoute, la forme, content de pouvoir poursuivre notre travail de, des encas du Sarlac. Euh, je vous propose. Faut qu'on qu finisse parce qu'il y a des nouvelles vagues qui arrivent. Hein. Ah Attention, oui, oui. Hein. <rire> <rire> C'est la panique, c'est la panique. <rire> euh, je vous propose que, comme d'habitude, on va, on va commencer par, par lire la, la, la carte du profil. Ensuite, on regardera les armes lourdes. Euh, et puis ensuite, on, on, on fera un petit tour au niveau des améliorations. Et comme d'habitude, Thomas nous fera une petite proposition de combo, nous dira comment potentiellement les jouer, et puis nous dira aussi comment potentiellement leur foutre une branlée, comme d'habitude, le déroulé, et du menu pour ceux qui sont déshabitués. Super commando Mandalorian, donc on est au niveau de la main noire sans, sans affiliation, hein, on est bien d'accord, on est sur 3 trois, trois soldats avec un profil, donc un point de vie avec 2 deux, deux en suppression, c'est pas mal. On se rend compte qu'on est sur un profil de soutien, parce qu'au niveau euh, de la défense, on va défendre en rouge, et puis on va surcher, à la fois, euh, enfin, on va surcher en défense, justement. On va se déplacer nativement euh, à 3, et puis euh, on a une barre d'amélioration qui est quand même assez conséquente, on y reviendra. Au niveau euh, des armes, on a une expertise euh, du combat avec 2 dés noirs au corps à corps, bon là aussi je pense que euh, c'est cohérent euh, au, vu, euh, au vu de l'équipe spéciale que l'on a euh, pistolet blaster Webstar 35, 2 dés noirs à distance euh, 1-2 bon voilà ça ça peut être utile également euh, à courte portée pour commencer à calmer ce qui, ce qui voudrait venir, euh, venir au close et puis sinon on a une carabine euh, avec, euh, avec une distance 1-3, 1 -3, un noir euh, et un blanc il n'y a aucun euh, mot-clé, on se rendra vite compte hein, que c'est pas ça l'objectif. Hein. L'objectif c'est de, de venir associer en fait des, euh, des Mandaloriens supplémentaires pour, pour appuyer, le, appuyer la chose. Euh, mais euh, voilà, au niveau euh, des euh, mots-clés qu'on a, on a euh, saut 2 qui est donc euh, une action hein, qui, euh, qui se substitue au mouvement. C'est une action de mouvement d'ailleurs, effectuer un déplacement en ignorant le terrain euh, d'une hauteur de 2 ou moins. Ceci est considéré comme une action euh, se déplacer. On a défense 1, après avoir reçu un ordre, gagner un pion esquive. Euh, et je la mets directement en résonance euh, avec euh, l'autonome euh, qui est euh, visé 1 au début de la phase d'activation si vous n'avez pas deux pions d'ordre vous gagnez un pion de visée donc soit vous avez euh, le, la, la configuration où euh, vous avez la défense 1 euh, après avoir reçu un ordre soit vous décidez de ne pas donner d'ordre et là du coup vous aurez euh, la, euh, la configuration où vous aurez un pion de visée euh, voilà, c'est un effet, euh, effet va-et-vient à, à vous de voir en fonction de la circonstance, euh, quel, est, euh, quel, est le pion quel est le pion que vous voulez euh, voir associé de façon gratuite. Et puis on a l'insensible, hein, bien entendu, euh, tant que vous défendez, si la réserve d'attaque a perforant 1 vous lancez, perforant X, vous lancez XD euh, supplémentaire pour vous défendre. Donc, euh, c'est pas totalement contrecarré euh, le perforant, mais c'est quand même s'en protéger nativement de façon très sympathique. Est-ce que tu veux déjà aborder des choses sur ce profil, euh, Thomas eh ben, On retrouve, on retrouve euh, un profil assez, entre guillemets, classique pour du Mandalorien, mmh. c'est-à-dire une défense rouge à écadrer, une mmh. vitesse 3, jump, impreview. on est sur la bonne grosse armure mandalorienne, ouais, sur des ça. unités qui sont assez tankies. On se, rend compte, euh, on se rend compte que ce sont des suiveurs, non pas de Saruman, mais de Dark Maul, hein, avec mmh. la belle main noire. Ouais, tout à fait. Et à droite de la main noire, on voit deux ronds gris, gris qui ont ouais. fait couler beaucoup d'encre, parce que ça veut dire qu'ils ne sont jouables uniquement dans les Battle Force qui les nomment. Mmh. Ces Mandaloriens, malheureusement, ne sont pas jouables dans d'autres factions. Voilà. Ouais, c'est Fluff, ouais, je trouve. Bah bon. Euh, <rire> sinon que dire euh, on, est, on est sur un profil qui est relativement similaire au, au, à la résistance mandalorienne ouais avec un jump 2 et un Preview. Euh, on a une différence c'est qu'on les paye à 3 points de plus on les a à 75 et ils ont ce petit truc qui est très sympa avec euh, défendre 1 dont tu disais tout à l'heure que ça mmh. te donnait un pion esquive quand as un ordre et indépendant visé 1 quand t'as pas d'ordre as une visée donc tu vas avoir à jouer entre je donne des ordres, ils sont super bons en défense. Hmm. Je donne pas d'ordre, je contrôle pas l'activation. mais par contre, ils vont se mettre à tirer beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Au niveau du saut, euh, il est spécifié que c'est considéré comme une action se déplacer. Ça veut dire que euh, hmm. je peux faire deux fois saut. Et non. Pourquoi Parce que devant jump, tu as une, une, une, flèche. une flèche noire. Et la flèche hmm. noire te dit que c'est une action spéciale. Voilà. Et donc, tu peux ne la faire qu'une seule fois. Mmh, les actions, ouais, euh, la seule action que tu peux faire plusieurs fois, euh, c'est euh, les actions de mouvement en effet, mais là c'est mmh. une action de mouvement spécifique, mmh. donc euh, celle-ci tu peux la faire qu'une fois malheureusement. On ouais, est bien d'accord. Ok, euh, on va aborder euh, bah, cette belle barre euh, d'amélioration et on va commencer... Euh... Avec ce qui nous permet d'ajouter euh, des figurines de Super Commando Mandalorien. Euh, en l'occurrence, on a euh, on a quand même 4 quatre, quatre possibilités euh, qui, euh, qui nous sont offertes. Et c'est là qu'on a euh, le joli sel de Guérande qui tombe sur notre entrecôte bien cuite, les amis. Alors attention, apprenez à bien saler votre, votre plat. On va commencer avec le Super Commando. Bien, hein ah ouais, ouais. Faut... ouais. Bien saignante, hein, pour qu'elle soit, elle soit dodue. C'est rouge. <rire> Et que ça coule. Et la main est crabée. Voilà. Super Commando Mandalorian, Donc, vous allez rajouter une figurine de Super Commando Mandalorian. Vous gagnez euh, Cash Adrénaline 2. Alors ça, je trouvé cette carte très très intéressante. Alors, elle coûte quand même assez cher, je trouve, 24. Euh, mais lors de la mise en place, vous placez deux pions d'Adrénaline sur cette carte. Donc ça déjà c'est déjà très intéressant. Mais euh, ce qui est encore plus intéressant c'est à la fin de la carte. Vous pouvez dépenser euh, les pions euh, de la carte bien entendu. Vous avez ce mot-clé même si la figurine est vaincue. C'est-à-dire que même si la figurine que l'on a rajoutée euh, meurt, on garde quand même euh, cette carte pendant euh, toute la partie. Et on peut consommer en fait les deux adrénalines euh, qui sont sympas. Euh, ça va permettre euh, bah, du coup de, de, de, de s'en servir euh, également en attaque. Et eh oui. Alors, euh, chose importante, c'est que c'est une amélioration d'armes lourdes, hein, c'est un symbole mmh. d'armes lourdes en mmh. bas à gauche. Mmh. Et donc, étant donné que c'est une arme lourde, euh, il va pouvoir utiliser, cette figurine supplémentaire, va pouvoir utiliser aussi bien les attaques de corps à corps, les armes de corps à corps, que les deux armes de tir des Mandaloriens. Mmh. Donc, votre figurine en plus, ça va venir ajouter deux dés rouges, euh, deux dés noirs au corps à corps ou à portée 2, mmh. ou un noir, un blanc à portée 3. Mmh. D'accord. En plus de bénéficier du mot <coughs> cash, on rappelle que cash, on va mettre ces deux pions sur la carte et au moment où on en a besoin, on va pouvoir les utiliser uniquement sur l'unité qui a cash. Alors, moi, c'est un mot-clé que je n'ai pas, pas souvenir qu'on en ait qu déjà parlé. Il est, il est apparu quand, cash euh, Il est arrivé avec le collectif de l'ombre. Ah euh, oui. Il est apparu dans, euh, dans la carte préparée de supply, ressources voilà. préparées, je crois, qu'en français. Mmh, mmh. D avec okay. Dojo 1, esquive mmh. 1. D'accord, donc c'est quand même un mot clé assez récent. Okay. Sinon, pour on 24 quatre passer... points, euh, on ouais. rajoute quand même euh, un point de vie, euh, un point de vie et euh, une arme à son à son, euh, ouais. à son équipe, et c'est pas mal sur des versions chip, on le verra un peu après, c'est très sympa. Voilà. Ben c'est souvent le dernier point de vie qui traîne sur la table et qui prend l'objectif quoi. Donc euh, euh, on connaît tout, toute l'importance qu'il y a à avoir un point de vie supplémentaire parce que ça se joue toujours à ça au niveau des objectifs. Enfin ça finit toujours comme ça au niveau des objectifs. Le super tireur embusqué, donc lui il va tirer euh, à euh, distance 1-3 avec euh, un Rainbow. Euh, bon bien entendu on va ajouter une figurine de Super Commando Tireur Embusqué, donc avec un. Un, un fusil un peu particulier et puis vous allez gagner précis 1 euh, quand vous dépensez un pion de visée relancer jusqu'à euh, un dé euh, supplémentaire euh, voilà ça coûte très très cher par contre là je trouve ça coûte 30 euh, d'accord on a un rainbow mais euh... bon je sais pas je sais pas ce que toi t'en penses euh... j'aurais aimé que ça tire à 4 alors mais... ah ben oui mais toi tu es gourmand Pierre <rire> Alors, on, on verra qu'il y a des solutions pour tirer à portée 4 un peu plus loin. Le... Cette carte-là, personnellement, c'est ma préférée des 4 ah ouais. possibilités d'armes lourdes. Ah ouais. Parce que, bizarrement, elle combatte assez bien et intrinsèquement avec les mots-clés de, de cette unité-là. Parce que, tu... n'oublie pas, tu as un dépendant visé. Mmh, du coup, quand mmh. tu n'as pas d'ordre, tu vas gagner une visée. Et là, coup de bol, tu as, t as précis, quelque chose hein. qui te permet, quand tu utilises ta visée, de relancer un dé en plus précis. Mmh. Hein, ça te permet de relancer mmh. non pas deux dés, mais trois. Mmh, mmh, mmh. Donc, ça marche vachement bien. Et euh, je voulais attendre d'arriver à cette carte avant de parler, euh, d'insister sur euh, l'armement des super mandaloriens qui, eux, comparés aux autres Mandaloriens qu'on a vus, notamment chez les rebelles, sont capables de tirer à portée 3. Oui. Et portée 3, c'est pas neutre parce que c'est la portée euh, moyenne du jeu. C'est-à-dire oui. qu'on n'a pas besoin de s'approcher outre mesure que ça de ton ennemi. Ouais. Et donc tu vas arriver sur euh, un pool de dés qui va être sympa parce que tu as 3 figurines qui vont tirer, tirer avec leur arme de base, avec donc ça te fera 3 noirs, 3 blancs, mm -hmm. et tu viens rajouter un rainbow. Euh, donc, un rouge, un noir, un blanc, un RNB. Mmh. C'est pour ça qu'on dit Rainbow. Mmh. Euh, à portée 3, et ça va être vachement sympa parce que tu vas pouvoir relancer tes dés. Et, euh, et puis, c'est cool, quoi. C'est très, très cool. On rappelle que la portée 3, c'est la portée du tour 2, quoi. À peu près, quoi. Si ça se passe bien, normalement, ouais. euh, voilà, au tour 2, on y est. Donc, ça laisse quand même le temps d'exploiter les ressources. On passe au pistorero Ah oui. Pistorero. Donc là... On descend, on descend, descend, descend, descend, descend, descend, Eh, descend, descend, descend, descend, descend, le descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, Eh, Eh, <rire> donc on est à distance je suis, je suis complètement excité on est à distance 2 on a distance 2 mais alors là par contre on a un putain de poule je trouve on a deux noirs deux blancs ah oui. donc euh, là euh, pour le coup euh, avec, euh, avec une petite, euh, une petite visée euh, des familles quand on est autonome ça peut être sympa euh, je trouve euh, au moins pour aller chercher de la suppression à minima, à minima pour ça euh, donc on va rajouter également euh, euh, la, la, la figurine c'est -ce et on va avoir l'étal 1. Hein. Tant que vous attaquez, vous pouvez dépenser oui. un pion de visée pour gagner perforant. Tiens, c'est marrant, je parlais d'autonome. Ah, bah oui, <rire> eh, ça se bien cette affaire. Hein. Bon, alors, c'est extraordinaire. <rire> oui, donc ça voilà. Quoi. bien. Hein <rire> 30 points. Et eh ouais, bah oui, euh, que, je pense que tu as tout dit là. Alors, l'étal, je, je reviens sur l'étal, c'est un mot-clé qui permet d'utiliser un pion visé pour gagner euh, perforant 1. Depuis visé de visée, il ne va pas vous permettre de relancer des dés. Non, de mais ça va passer grillé. Ça... Ouais. Voilà. ça va passer systématiquement. Voilà. Donc c'est important de. Comment Ça passe systématiquement. Le perforant 1, euh, celle-là, elle passe. Quoi. Ah, bah oui, oui, oui. Ça, ça veut dire que tu vas annuler <coughs> une défense de ton adversaire. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu feras. Euh, tu es quasiment sûr de faire un mort. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est euh, une arme qui est de courte portée parce que tu tires à portée 2 mais bon mmh. dieu, là es dans la basse courte tellement le pool de dés il est fort hein. mmh, mmh, mmh. oh c'est ouais, euh, très sympa c'est très très sympa tu vas arriver à porter 2 sur un pool de dés qui est composé de 8 noirs de blancs si je me trompe pas, avec 4 mecs ouais. euh, 3 fois 2 noirs plus 2 noirs de blanc c'est quand même euh, c'est quand même costaud et ouais. on verra euh, on sait, puisqu'on puisqu a regardé les cartes de com de Gar Saxon qu'ils ont des moyens d'avoir des pions de visée assez simplement que mmh. ça soit avec des cartes de commandement que, ou avec des améliorations, pousser mmh. de la force, chasser, des choses comme ça. Donc ils vont pouvoir accumuler de la visée, faire du létal, relancer les dés et faire des gros bobos. Mmh. Et pour 30 mmh. points, c'est pas mal, 30 points. Ouais. Bon, de toute façon, c'est la moyenne de ces cartes d'amélioration. Bon, on va passer sur euh, la demoiselle, il me semble. Hein Une belle brune, oui. comme, on les, comme on les aime. Euh, Roucast. Au visage pâle, voilà, roucaste, donc euh, c est, c est, moi je sais pas pourquoi, ça me fait penser, étant donné qu'on est dans la cuisine, ça me fait penser à la roucaille, hein, la petite saucisse bien ah bon. préparée, tout ça là, bon, c'est pas grave. Ah ben euh, <rire> euh, voilà. euh, distance 1-2, de rouges, de blancs, ouais. donc on va ajouter euh, la figurine de roucaste dont on rappelle, pour ceux qui l'ignorent, qu'elle n'est disponible pour l'instant exclusivement que dans la grosse boîte du collectif de l'ombre, tout comme euh, euh, Dark Maul. Donc, si vous ne l'avez pas, euh, cette boîte, vous ne demandez pas, tiens, c'est bizarre, Rookcast, je ne connais pas, ou c'est quand est-ce qu'elle est sortie, elle est euh, dans cette boîte-là. Et euh, vous allez gagner euh, Escort Maul, bien entendu. Au début euh, de la phase d'activation. Euh, si vous êtes à portée 1-2, 2 moule, gagnez un pion visé ou esquive. Et puis elle a euh, le mot-clé chef. Cette figurine est votre chef d'unité. C'est-à-dire que lorsqu'elle est rajoutée, elle se substitue au chef d'unité. Et puis il y a un petit 2 euh, qui, euh, qui est noté sur la carte à côté, euh, à côté du pool de dés. Je te laisse nous en parler. Et ben, ça veut dire tout simplement que cette jeune demoiselle a deux points de vie. Voilà. Donc c'est un chef d'unité, donc ça veut dire qu'elle est... Tu peux la tuer que en dernier. Mmh. Et une fois qu'elle est là en dernier, elle a encore deux points de vie à tomber. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que tu seras sur une équipe de Mandaloriens non pas à 4 points de vie, mais à 5 avec elle. Mmh. Et ce qui est de la violence pure et nette, qui lui convient bien d'ailleurs à Rogue Cast. Hein. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Autre... autre chose qui est assez intéressante, on peut voir un petit point noir à côté du, du nom de oui. Rogue Cast. C'est-à-dire mmh, mmh, mmh. que c'est une carte unique et que vous pouvez mmh. la mettre qu'une seule fois dans votre armée. Oui, c'est un personnage unique. Oui, tout à fait. Euh, on la voit un peu dans Clone Wars et c'est elle notamment qui aide euh, Maul à s'en sortir de la prison dans laquelle Palpatine l'a mis euh, mm -hmm. après le duel euh, de Sauvage Maul et, et Palpatine. Mm, exact. Très belle série. Et, si euh, et donc, vu, bah, le reste, c'est la pure violence. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Ouais, ouais, bah ouais. On va, ah, on va, on dit... vous, avez, vous avez automatiquement soit un pion de visée, soit, soit, un, soit un pion d'esquive pour peu que vous fassiez votre travail, c'est-à-dire de ne pas trop vous éloigner de Maul. Euh, ce qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, gérable pendant la partie, je pense, euh, avec un personnage comme ça. Et, et c'est porté 2 en plus, hein, donc... Euh, ouais, on se souvient que... 2 euh, euh, c'est très loin, hein, parce que c'est 2 mmh. à partir de l'unité, pas à, parti, à partir de la figurine. Mmh. Donc c'est l'unité unité qui est un peu étalée, et eh ben, c'est un peu plus que 2, quoi. Donc c'est mmh. ouais, taquin. Puis 2 rouges, 2 blancs à portée 2, c'est quand même très très fort. Euh, on rappelle qu'avec indépendant, je peux avoir une visée, avec continu... Mmh. Enfin.. Euh, euh, je peux avoir une deuxième visée, avec des cartes de com', je peux avoir des visées en plus. Mmh, mmh, mmh. Bah euh, ça fait pampant, hein, comme on dit. Ouais, et puis pour peu que j'ai eu un. J'obtiens mes visées par cette, ce moyen-là, je peux lui mettre un ordre, et puis comme ça, elle va avoir une petite esquive. Comme ça, si elle se jette vraiment, vraiment dans la mêlée, elle y va sereinement en se disant, si après, derrière, je me fais taper, de toute façon, de quoi, de quoi me, me défendre un petit peu. Et puis, on est en plus, voilà, on a sur soi ces deux points de vie qui sont là. Donc, franchement, en, en, en situation de rush, tour 5, tour 6, pour aller définitivement contester un objectif, ça peut vraiment être une, un, un, très, très bon, un très très beau combo avec un Dark Maul qui vient faire le ménage et puis elle qui vient solliciter oui un objectif qui aurait été abandonné quoi. on va passer Attends. à ce super euh, bouclier euh, qu'on a déjà vu avec Gar Saxon dont on avait déjà eu un avant-goût euh, avec, euh, avec Sabine euh, donc pour 10 points euh, Mandalorian uniquement, un petit bouclier euh, de 2 donc on a 2 pions, euh, pions boucliers. Euh, comme Gar Saxon ça se recharge aussi et non non, là, voilà, hein, parce que c'est pas, ouais, pas spécifié Ouais, c'est pas spécifié sur la carte Justement, donc euh, on est, est d'accord D'accord, bon C'est quand même, euh, ça vaut 10 balles quoi Ah ouais mais c'est fort hein, parce que Non ça... mais c'est très Alors, bien, le je bouclier... dis, voilà. ouais. Et Pour 10 points C'est très très bon parce que ouais. tu as bouclier 2 Et on rappelle que bouclier ça s'active Au moment des couverts hum. Et ça permet d'annuler des touches hum. Qu'elles soient des touches <rire> ou des critiques <rire> Donc si ouais, tu prends un tir de critique pof, il saute avec ce bouclier Ouais, ouais d'accord. C'est que c'est quand même... C'est taquin. C'est très taquin. Ça commence à faire, à, à faire beaucoup. Ouais. Et puis, pour finir, on a la roquette dorsale du super commando. Eh <rire> oui. Là, t'aimes bien ça. Hein <rire> Là, moi, quand j'ai vu, j'ai fait... Ah, tiens, porter 4. Voilà. Euh, et puis... Euh, alors attention, hein. Porter 4. Et exclusivement porté 4. Un des rouges et on a euh, déflagration, donc on va ignorer les couverts donc les mecs qui se sont planqués euh, dès le début de la partie pour sniper euh, ils vont s'en prendre une quand même. On a le critique 1, c'est à dire que sur euh, une adré euh, on transforme directement euh, en critique et on a impact 1 qui du coup va également transformer les touches en critique. C'est à dire que en ayant le critique 1 qui transforme l'adré en critique et en ayant l'impact 1 qui transforme la touche en critique, euh, ça fait beaucoup, avec une petite déflagration. C'est gourmand, c'est gourmand. Hein ah, surtout qu'on rappelle que c'est une arme qui est utilisable par toutes les figurines de l'unité, donc euh, on parle d'un des rouge à portée 4 s'il y a une figurine qui utilise, mais aussi as ouais. 4 figurines dans l'unité, ouais, ça fait 4 des rouges, Blast, ouais. et du coup Critical 4 et Impact 4, hein. ouais, donc, oui, un petit oui. véhicule. Euh, bon. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, on va y réfléchir à deux fois avant de se prendre quatre touches. Euh, tout tout l'intérêt de cette arme, c'est bien sûr le spam, hein, parce qu'elle est utilisable qu'une seule fois. Oui. Ouais. Elle, si euh, ouais. elle a un X, ouais. donc elle a un X, donc elle est, elle est ouais. ce Mais qui est par commando dire aussi, c'est que comment C'est par commando en fait. La et carte par unité de commando. Ouais. Bon, d'accord. Donc si j'ai plusieurs unités, j'ai plusieurs fois que... la même carte. Si j'ai plusieurs unités, ouais. j'ai plusieurs fois la même carte. Voilà. J'arrête de toucher la parole. Vas-y. Et donc on est sur une portée 4, mais en réalité, étant donné que je me déplace à 3, euh, je suis sur une portée euh, effective de tir avec un déplacement qui est plus qu'une portée 5. Donc ça veut dire que je peux aller chercher un sniper, et un sniper qui n'a pas de couvert grâce à Blast, euh, il ne va pas aimer ce tir-là. Il ne va pas du tout l'aimer, surtout qu'avec un déplacement bien placé, on peut aller chercher les deux, les deux figurines du sniper et essayer de shooter les deux. Mmh, mmh. Donc ouais, euh, oui, c'est une très bonne arme pour début de partie, et ça peut être une arme très sympa en milieu fin de partie pour aller finir les unités un peu tout seul. Mmh, mmh. Ouais effectivement, en, en début de partie vous pouvez aller euh, chercher les fameuses compos impériales euh, double strike euh, qui, euh, qui, vous, euh, qui, vous, qui vont vous coincer euh, tout un couloir euh, de jeu... Et donc à partir de là euh, avec cette roquette vous pouvez euh, dès le début euh, vous en débarrasser et puis euh, sinon vous avez effectivement euh, la possibilité d'aller shooter éventuellement un personnage euh, ou un véhicule qui serait parti en fin de partie sur un, sur un angle euh, qui, est plus, euh, qui est plus accessible parce qu'il est par souvent dans, dans, dans les parties ça se sépare en fait sur la table on se retrouve à être allé chercher un objectif puis on se rend compte que ah merde là-bas il va me contester un truc et puis j'ai plus le temps d'y aller euh, c'est trop tard et là euh, c'est le bon moyen pour pour rattraper rattraper le truc donc soit ça se joue en début soit ça se joue en fin avec le petit bémol pour la fin c'est que bah, sur la fin il y a de fortes chances que vous soyez moins nombreux euh, pour, oui. euh, pour canarder, euh, canarder votre euh, votre dorsale. Ok. Euh, avec des cartes qu'on va pas forcément euh, soulever parce que... Enfin, on va en parler, mais on ne va pas les présenter. C'est matériel préparé, euh, transpondeur d'urgence, et puis à bout pourtant, on vous en a déjà euh, beaucoup parlé. Le, le, le à bout pourtant qui va quand même euh, gagner un, un, un point d'esquive pour une attaque à distance 1-2. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt intéressant puisque on a beaucoup beaucoup d'armes qui tirent à, à 1-2 pour le, pour le Mandalorien, on est d'accord. Euh, donc euh, pour 5 points, c'est sympa. Ah oui, ouais oui, ouais, complètement, complètement. En plus, euh, en effet, c'est des unités qui vont s'approcher assez vite de l'adversaire. Ouais. Et à un moment, bah, ça va être génial en fait, euh, de gagner des visées euh, plus tu te rapproches, parce que plus tu te rapproches, plus tu te révèles hein, quelque part. Mmh. Hein. Donc, euh, gagner de l'esquive, ça va être chouette. Ouais, voilà. Complètement à bout portant, c'est une très bonne carte pour eux. Bon, comment tu les joues ces Mandaloriens offensifs Tu vas me dire, puisque <rire> c'est un peu. Et bah, euh... En fait, ça joue, euh, ça joue en fait, différemment suivant les améliorations que tu vas faire. Ouais. Parce que tu vas avoir une Rookast qui va se jouer euh, systématiquement avec Maul, hein, c'est son mmh. intérêt. Mmh, mmh, mmh. Euh, et donc ça se joue très indépendamment euh, d'un Gar Saxon par exemple ouais. donc euh, tu peux avoir une compo euh, Rookast Maul qui va être très très efficace euh, pour aller faire le tour de la map choper les ennemis de côté etc enfin, tu, vas avoir, euh, tu vas pouvoir jouer sur la mobilité de Maul et, de, et des Super Mandaloriens en même temps et aller flanquer et détruire complètement le flanc de ton armée et remonter dans le, dans le flanc de l'armée adverse ils, ils vont vraiment pas aimer ça donc la, la plus grosse force euh, des Mandaloriens, c'est leur défense en rouge, le fait qu'ils aient mmh. des esquives, etc. Mais c'est aussi leur plus grosse faiblesse, parce qu'ils ont en fait qu'un point de vie par unité, ouais. par figurine de l'unité. Mmh. Et donc, euh, sur un coup de malchance, et sur les dés rouges, on sait que ça peut arriver, hein, mmh. et bah, <rire> sur un, un shoot, on peut perdre toute son unité. Donc ouais. ça veut dire que, ok, je suis très résistant, mais en one contre one. Ouais. Et la personne contre qui tu vas tirer, tu vas être le premier à tirer, et il faut que tu le décimes. Parce que le, le contre-feu, bah, tu peux pas compter sur tout pour, t pour vivre, quoi. Alors c'est pour ça que tu as tir à bout portant, c'est pour ça que tu as le bouclier, c'est pour ça que tu as les couverts lourds qui te permettent de, de tanker un tour. Mais il faut pas que tu te mettes dans une situation où, ton, comme pour Gare Saxon, il faut pas que ça se mette à... Tu ne veux pas le placer pour que ça tanque contre toute l'armée adverse. C'est mmh. pas possible. Mmh. Est-ce qu'il faut que jouer... tu des unités euh... Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut jouer de la, de la célérité, de, de, de, de, la figurine et de sa capacité de déplacement avec, avec le saut 2 pour aller chercher, en fait, des, des zones, des zones inaccessibles pour les autres, éventuellement des couverts en hauteur, des choses comme ça, c'est, ça, en fait, c'est, bah, ça fait partie le... de la composante de jeu, en fait. Là, là, là, là c'est des unités qui jouent avec le décor, hein, parce que ouais. tu as saut, tu vas pouvoir te mettre un étage derrière un mur, mmh. avoir une ligne de vue sur une unité qui est en dessous, tirer mmh. dessus mais être caché de du reste de l'armée adverse, c'est comme ça que ça joue, c'est des unités très nerveuses qui font des sauts de puce, mmh. en général tu feras un saut, un tir, un saut, un tir, mmh. un saut, un tir, c'est comme ça qu'il faut le voir, l'action mmh. vidée, l'action esquive, c'est des actions que tu feras rarement parce que c'est parce que pas comme ça que ça joue tu vas essayer de sauter dans tous les sens mmh. oui puis de toute façon ce pion là tu, tu vas l'obtenir autrement qu'en euh, la oui. te l'attribuant donc, euh, donc tu, tu as la possibilité effectivement dans les premiers rounds. Euh, de virevolter, pourquoi pas, de faire un mouvement, un saut pour aller chercher euh, autour 1 euh, une zone vraiment préférentielle. Et puis ensuite, après, faire du mouvement et, euh, et de l'attrition euh, avec la possibilité d'obtenir ton pion de visée euh, avec toutes les cartes et toutes les, tous les mots-clés qu'on a, qu a pu voir, c'est clair. Hmm. C'est ça. Et euh, ils ont une... Alors là, on parle de force létale, hein, euh, hmm. force létale et tanking. Mais ils ont aussi un rôle très important dans tout ce qui est mission. Parce il y a des missions où il y a besoin de faire des va-et-vient comme transmission. Ouais. Et donc là, la, la, la célérité, euh, eh ben, c'est vital. Mais tu as aussi des scénarios où il s'agit de piquer des choses, euh, des caisses, des otages, des machins comme ça. Et donc, eux, ils vont être géniaux là-dessus. Mmh. Parce que s'ils arrivent à tuer une unité qui porte un otage, eux, l'otage, ils se la mettent sur le dos et ils s'envolent. Mmh. Et mmh. ça, <rire> ça c'est un peu moins <rire> rigolo pour l'adversaire. <rire> tu vois tu... Ça permet aussi d'aller choper en, en une. Une position clé en fin de partie euh, qui est cachée chez l'adversaire, tu fais deux actions de mouvement. De mouvement 3, c'est super long sur une table. Mm. Et donc voilà. It, euh, en termes de scénario, c'est vraiment génial comme unité. Tu, on l'a un peu dit, ils sont fragiles, donc euh, on, on a un peu commencé à dire comment, comment il fallait les battre. Euh, toi, qu'est-ce que tu préconises Il faut, il faut s'occuper d'eux, rapidement Alors après, on ah ouais, a toujours, ouais, ouais. toujours tendance à dire bah, « ça, vous en occupez en premier, hein. puis ça, faut s'en occuper en premier, puis ça, faut s'en occuper en premier ». Bon, après, il faut dire, mais là, en l'occurrence, on est vraiment sur quelque chose qui va être pénible pendant toute la partie, et il faut essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. En fait, ce qui est très fort dans les Super Commandos, comparé aux Commandos Rebelles, c'est qu'ils ont un tir à portée 3. Donc, ouais. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de s'approcher vraiment proche de toi, ils peuvent commencer à, te, à titiller à porter 3, voire à porter 4 avec la petite, euh, la petite roquette. Mmh. Euh, et donc, ce qui fait que tu vas devoir, pour les tuer, créer un plan de jeu, tisser une toile et les faire tomber dans ton piège. Et le moment où tu décides de les tuer, il faut que tu mettes l'énergie pour le faire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut faire un tir, deux tirs, trois tirs, quatre tirs, cinq tirs. Il faut que tu mettes le jus qu'il faut le tour où tu veux les tuer, il faut que tu les tues. Sinon, bah, ouais. tu vas te retrouver avec une figurine qui reste et qui va te barrer. Hum, hum. c'est à dire qu'au moment où tu décides de t'en occuper il faut les finir de toute façon il faut mettre toute ouais. l'énergie nécessaire pour les finir hum, on est d'accord okay. et, et euh, c'est des unités où vraiment tu c'est vraiment tu lances un dé quoi tu sais pas ce qui va se passer tu lances ton dé rouge ça passe, ça passe pas et si ça passe pas tu pleures et si ça passe t'es content ouais. mais ça peut passer dix fois de suite hein. ah ouais. tu peux défendre dix fois de suite mais tu peux aussi tout perdre en un tour Ouais, et puis ça peut être le dernier jeton, qui, euh, le dernier euh, le dernier perso qui fait chier jusqu'à la fin de la partie. Exactement. Le droïde B1 qui fait gagner... Putain, Génager. le stress que tu as quand tu te genre, des rouges. <rire> <rire> Peut-être qu'il... voit, ouais, ouais, ok. Euh, bon, bah écoute, très très bien. Voilà, euh, voilà une, une belle présentation euh, euh, comme, euh, comme on aime. Est-ce que tu as quelque chose euh, à euh, rajouter sur, euh, sur ces Mandaloriens pour, euh, pour finir ah, Il y a un truc qui est génial, c'est que dans l'unité de Mandalorian, t'as des garçons et t'as des filles. Mmh. Et euh, t'as deux choix de chef d'unité. Tu, euh, tu, tu veux les reproduire, c'est ça Ah, on <rire> peut, on peut. Après, ça fait plein de. <rire> non mais ce qui est trop cool, c'est qu'en chef d'unité, tu peux mettre deux figurines, un mec ou une fille. Et ils ont des postures, un peu de leader, qui sont assez sympas. Ouais. Et en termes de personnalisation de montage, je les, je les ai trouvés vraiment cool, parce que tu, tu peux échanger les bras, échanger les têtes, échanger les machins. Donc ça te permet. Il y en a avec des cornes, il y en a avec des casques lisses. Enfin, C'est super plaisant à monter et quand tu achètes deux boîtes ou trois boîtes ouais, suivant tu ton niveau de gourmandise te... euh, ou ouais. quatre boîtes parce que dans le collectif on peut les jouer par quatre les forces spéciales hein. ouais. euh, bah tu te retrouves tu te retrouves avec des unités qui sont quand même assez différentes, t'en as qui volent, t'en as qui sont à pied, enfin voilà. Et euh, les têtes euh, les têtes humaines euh, moi, par exemple, Gar Saxon, il a une tête humaine, et euh, j'en ai, ai deux des Gar Saxon, donc je vais le monter avec le casque et je vais le monter sans. Euh, mais en fait, les, les têtes humaines, moi je les récupère et je les mets sur mes, euh, mes rebelles, pour pas ah ouais. avoir euh, des rebelles qui se ressemblent, par exemple. Ou alors, en l'occurrence, Gar Saxon, ce que j'envisageais de faire, parce qu'il a quand même une tête très, euh, très sûre de lui, euh, j'envisageais de le mettre sur un Stormtrooper. C'est-à-dire de, de, ah oui. de couper un chef d'unité, couper la tête d'un chef d'unité et mettre la tête de Gar Saxon à la place en le peignant d'une autre couleur, hein, pour pas qu'on le reconnaisse. Euh, mais euh, voilà, donc c'est vrai que là, en ce moment, euh, pour les modélistes, les fans un peu de, un peu de hobby, euh, sur les boîtes de Star Wars, il euh, y a vraiment plein de solutions parce qu'il y a plein de, de, de pièces qui vous restent hein, euh, on, ça, porte, ça porte un nom euh, chez les joueurs de, des bits, voilà y a de plus, on a de plus en plus de bits je trouve et euh, des bits qui peuvent vraiment se, se, se, se transposer sur d'autres figurines voire sur d'autres factions et euh, c'est vraiment top, et ça le bits on, on en reparlera sur, les, sur les, les motos parce que je crois que c'est là qu'on a le plus de têtes. Ah. et alors là pour le coup les, les, les extraterrestres qu'on réclamait tant pour, pour, pour les rebelles, on peut, on peut aller les chercher ici. Ok. Une bah petite et... doléance peut-être sur cette sortie-là. Vas-y. Un truc qui m'a attristé un peu, ouais. euh, c'est que Gar Saxon, euh, euh, il a un rôle dans le collectif de l'ombre, mmh. il a un rôle aussi vachement important dans Rebels. Ouais. C'est le chef des super commandos impériaux, mmh. qui n'a non pas une armure rouge, mais une armure blanche. Mmh. Et euh, j'aurais vraiment adoré que cette boîte soit jouable en Empire et qu'on ait la possibilité de peindre les Super Commandos en blanc, comme, mmh. dans, comme dans Rebels. Quoi. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'on le ah revoit, ouais. et c'est marrant que tu dises que tu veux le mettre sur un Stormtrooper, parce qu'il a été impérial après avoir bossé bah pour Molle. Ouais. Voilà. Ah ouais. Désolé euh... de spoiler, s'il y en a qui n'y sont pas encore, mais <rire> voilà. Mais euh, ouais, mais après tu les prives d'une deuxième sortie, donc euh, j'imagine que oui, ils après, Ou éventuellement euh... une Battle Force Mandalorian, ça serait peut-être être Ouais, on n'a rien dit. <rire> ok, très bien. Bah Écoute, un grand merci. Un petit mot, euh, euh, on, est à, ouais, on est à 30 minutes. Un petit mot sur l'actu pour toi, au niveau tournoi Ouais, championnat de France, ramenez vos fesses. Il y a des places en plus, je crois. Ouais, j'ai réussi à remonter à 128 joueurs grâce aux équipes de la souris verte, la ludothèque de Palaiso. Ils m'ont aidé de façon exceptionnelle à monter cet événement, et, enfin, à faire que cet événement va être génial et euh, on a réussi à, on a bossé dur pour pouvoir augmenter à, 20, à 128 joueurs donc on a rajouté 32 places les gars et alors euh, donc il y en a fait déjà deux par rapport au CF de l'année dernière et c'est déjà pris ou... c'est déjà pris ah ou... non il reste il reste, quelques... il reste des places hein. il reste une quinzaine de places ah oui donc il y en a déjà une bonne partie qui a été consommée de ce que tu as rajouté. ah bah oui, oui, oui oui oui oui il n'y a plus de liste d'attente et il y a des places dispo donc venez, euh, venez parce que ça va être Mais je faisais pas tout dire et ouais, bon. <rire> D'accord, ça va être sympa. Euh, 128, ça fait un des plus gros événements de Star Wars Légion, euh, il me semble, non C'est à... ah, un bel événement, oui. À l'étranger, ouais. ils, font, ils font combien de joueurs On est pas mal, on est pas mal. On est bien, hein on, commence ah, on est à... très très bien. On commence on, à faire On est très très bien. Elle <rire> va voilà. eh ben, écouter, bravo pour toi en tout cas, je rappelle que ce sera pas les je rappelle que je serai présent, que Thomas sera présent, euh, qu'il y aura beaucoup euh, de têtes connues, euh, Saf va défendre son titre, euh, j'imagine, je, euh, euh, voilà, euh, j'espère que vous viendrez nombreux, c'est un bel espace hein, dans lequel on avait déjà fait l'Alderand, c'est pas au même endroit je crois, c'est le non, même faut endroit que c'est la même ville, c'est la même ville mais c'est pas le même endroit, d'accord. C'est l'espace Salvador Allende. Ouais, c'est ça, un bel espace, effectivement. Je te remercie beaucoup pour la présentation, euh, donc, de nos, euh, de nos commandos euh, mandaloriens. Euh, bah, du coup, euh, la prochaine présentation, c'est euh, les... Euh, Oups, hein, c'est euh, les, les, les... Like a Banta. Like a banta. <rire> Donc, on verra qu'effectivement, dans la boîte, il euh, y a peu, mais qu'il y a peut-être moyen de faire beaucoup, euh, malgré tout, euh, avec. Merci Thomas, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions en commentaire, à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, même si, même si on se charge de diffuser l'information. Et puis un grand merci à cette communauté de Star Wars Légion qui, qui ne fait que enfler, et franchement, ça nous fait vraiment plaisir, parce que vous êtes les fruits de l'arbre que nous avons planté. A très bientôt, que la force soit avec vous, on vous souhaite de bon jeu et surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour Poutritide en face à très vite